Bienvenue à la Maison-dube On va commencer par l'arrière de la maison. Ici, vous avez la petite cabane-dube pour les enfants, euh, le four à pizza de l'autre côté. Venez voir par ici square almost here Et on va passer à l'étage. Ici, c'est la salle de jeu ou détente. Et ensuite, ça nous donne accès vers la salle de bain. Les WC. Ensuite, la salle de bain. Deux douches. Vous avez donc trois chambres individuelles. Euh, la jaune. La rouge et la bleue. Et ici, la porte pour monter au dortoir dans le grenier. Eh ben, bon courage hein. C'est le passage secret Bye-bye. Yeah.